sommes-nous d'accord J'ai entendu un non. C'est maintenant... Le temps des euh, questions, je reconnais, je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. Alors, j'aimerais donner la bienvenue aux travailleurs de, euh, dans le secteur de la santé qui sont ici aujourd'hui pour pouvoir témoigner l'une des menaces les plus importantes au système de santé publique que nous avons vu dans notre province. Avec le projet de loi 60, nous allons voir encore plus de fermeture des salles d'urgence parce qu'il n'y aura pas les équipes pour les tenir ouvertes. Les gens vont devoir payer plus et nous allons voir donc un système à deux tiers qui va sélectionner certains qui vont passer en tête de file et les autres vont devoir attendre plus longtemps. Alors, le Premier ministre a donc fait tomber le programme pour pouvoir développer le système de santé publique. Pourquoi? L'assistante parlementaire, députée de la Détendance. merci Monsieur le Président. Pendant les 30 dernières années en Ontario, plus de 800 cliniques communautaires ont fourni des services aux Ontariens en payant avec les cartes de santé, non pas avec les cartes de crédit. Beaucoup d'Ontariens ont déjà eu des expériences positives en recevant donc des euh, soins. Les euh, soins dans les cliniques communautaires vont être élargis si le projet de loi 60 va pouvoir euh, être mener de l'avant. Ce premier ministre et ce gouvernement vont faire en sorte de pouvoir permettre aux Ontariens d'accéder aux soins de santé. Question complémentaire. J'aimerais rappeler au gouvernement que ce n'est pas uniquement les gens dans cette Assemblée qui regardent, mais ce sont les gens dans tout l'Ontario, de Thunder Bay à Minden, de Chesley à Kingston. Ils sont tous contre le projet de loi 60. Ils savent que ce projet de loi va rendre leur système de santé pire et non pas mieux. Et il faut qu'ils aient, qu'ils fasse, qu fassent entendre leur voix aujourd'hui ou à la prochaine élection. Il faut que les euh, entreprises arrêtent de se faire de l'argent sur le dos des euh, personnes malades. Député de lawrence merci Monsieur le Président, quand il s'agit de la santé, la situation n'est plus acceptable. Notre gouvernement agit pour pouvoir éliminer les retards dans les opérations chirurgicales et faire en sorte qu'on puisse avoir un plan pour intégrer mieux les soins dans les centres diagnostiques et pour pouvoir rendre plus rapide la possibilité d'accéder aux opérations chirurgicales en utilisant la carte de santé, non pas la carte de crédit. Il y a eu beaucoup d'opérations de la cataracte, de beaucoup d'autres éléments, des IRM, des scanners et beaucoup d'autres services diagnostiques qui sont très utiles pour la population. Si le NPD voulait plus de transparence, alors il devrait appuyer les changements qui ont été proposés dans le projet de loi 60. une action courageuse pour pouvoir véritablement vendre le système de santé publique. C'est ça ce que vous êtes en train de faire. Alors nous avons déjà vu avant la livraison du service de chirurgie pour les Canadiens les difficultés. Alors nous voulons faire en sorte qu'on puisse limiter les coûts qui sont en fait en train d'augmenter. On a vu le changement à cause de paiements légaux qui sont demandés. Alors, le premier ministre a la possibilité de pouvoir arrêter ces schémas avant que ce soit trop tard. Et alors, encore une fois, premier ministre, est-ce qu'il va arrêter le projet de loi 60 et il va investir dans les hôpitaux et dans les soins de santé pour les patients? La l'assistante parlementaire pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président et merci à la députée d'en face. J'aimerais aussi citer le président de l'Association pour les soins de santé mentale qui dit que la gestion et la réduction des retards dans la communauté a montré en fait une amélioration de l'expérience des patients. Les patients ont un taux plus bas d'infection et peuvent rentrer chez eux le même jour. Ce type de services sont très Utile. Et on en a parlé aussi euh, par le euh, vérificateur général en a parlé. Il a souligné euh, les changements nécessaires pour pouvoir aider les patients, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent guérir plus rapidement. Et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous mettons les patients au centre des soins de santé. Nouvelle question. Euh, la chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président. Les Ontariens savent euh, quelles sont les mauvaises affaires quand ils les voient. Et ce gouvernement a euh, un, li un, euh, un contrat de location avec des organismes internationaux pour qu'ils puissent en fait créer un spa de luxe. Eh bien, cela montre en fait une mauvaise affaire pour les contribuables. Sans parler de l'estimation de 600 millions de dollars d'argent public qui va être dépensé pour pouvoir aider la, la construction de ce euh, spa et du parking. Alors, ça doit être un des parkings les plus chers dans l'histoire de l'Ontario. Monsieur le Président, si c'est une bonne affaire pour les Ontariens, pourquoi ce Premier ministre cache les euh, détails de ce projet la, la ministre de l'Infrastructure, merci à la chef de l'opposition. Monsieur le Président, la population était très claire. Actuellement, nous avons en fait Ontario Place qui existe, mais dont les gens ne peuvent pas profiter pendant 365 jours par an. Nous avons vu euh, des, euh, euh, des investissements de capitaux euh, privés de plusieurs millions de dollars pour pouvoir développer donc l'île ouest et des espaces et pour mettre en œuvre toute la maintenance qui est nécessaire. Alors nous avons vu que nous avons Ontario Place qui est en train de tomber à morceaux. Ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte qu'Ontario Place puisse être beau pour les générations à venir et que les gens puissent en profiter. Question complémentaire Monsieur le Président, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je ne pense pas que beaucoup d'Ontariens y croient. Alors, euh, je pense, vous voulez dire que c'est un, une bonne affaire, mais en fait, c'est une mauvaise affaire pour les contribuables. Alors maintenant, le gouvernement euh, travaille euh, sur des affaires avec Stakowski et les entreprises assez nébuleuses, en fait. Est-ce que le premier ministre ou n'importe qui dans ce gouvernement a des connexions avec Monsieur Stakowski? Que la connexion soit présente ou passée. Ministre de l'infrastructure, merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons été très clairs avec la population il y a deux semaines quand nous avons annoncé ce programme pour Ontario Place, qui va en fait inclure des changements véritablement d'avant-garde pour que les gens puissent en profiter 365 jours par an, hein, des espaces que la population va pouvoir utiliser toute l'année, qui va être développé en même temps qu'un centre des sciences pour que les familles puissent en profiter. Alors, encore une fois, on retourne en fait à, à, à des éléments de base. Est-ce qu'on devrait laisser Ontario Place telle quelle pour que les gens puissent ne pas en profiter et que, ou alors on, on doit le ramener à la vie et le rendre un endroit magnifique dont les gens vont pouvoir profiter Question finale complémentaire, monsieur le Président le Premier ministre et ses ministres ne veulent pas répondre à ces questions et je me demande pourquoi. Il se trouve qu'on a eu un rapport sur le fait que M. Stakowski a une relation avec la famille du Premier ministre et d'ailleurs M. Stakowski est, et je cite à un, un opérateur politique qui a des connaissances avec une histoire compliquée dans le secteur des affaires, à un, une, autre, une autre personne qui connaît les affaires du gouvernement conservateur, qui a été nommé par ce gouvernement pour être le président d'Ontario Place et qui est ami de la famille du Premier ministre et qui participe aux réceptions de la famille du Premier ministre. Alors, s'il vous plaît, dit le président, arrêtez la pendule, l'interruption du président Le gouvernement à l'ordre, s'il vous plaît, pour que la députée puisse terminer sa question. Alors, l'ordre, s'il vous plaît. relancer la peinture, la, la, la, la pendule, la chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre a, a vient de dire eh bien euh, je n'ai pas d'amis euh, qui euh, sont euh, qui participent à des mariages dans ma famille. Eh bien, ce n'est pas un ami quelconque. C'est un très bon ami du Premier ministre et euh, c'est quelqu'un qui est en train en fait d'obtenir de bonnes affaires avec Stakowski aussi. Alors est-ce que le Premier ministre a une idée de combien, de comment en fait ça apparaît le fait d'avoir un ami de famille qui fait des affaires avec un autre ami de famille au nom de son gouvernement, le Premier ministre Monsieur le Président, je vois que la chef de l'opposition a véritablement... Euh, le NPD n'a rien fait pendant dix ans, y compris avec ses amis. C'est pourquoi ils ont été annihilés lors des élections, parce qu'ils n'ont fait absolument rien pour la population. Nous travaillons pour améliorer Ontario Place et euh, pour que chaque personne puisse en profiter. Qu'est-ce que il, nous, nous allons faire Nous allons créer un parc aquatique, nous allons améliorer le théâtre. Eh bien... Imaginez quoi, Monsieur le Président, les euh, députés de l'opposition sont contre cela. Et ils parlent du fait que nous ayons en fait des accords avec euh, nos amis. Eh bien, nous ne voulons pas faire la même chose qu'ils ont fait pendant 15 ans, qui a été justement de détruire cette province. Prenez place, s'il vous plaît. Start the clock. Reprenons, député dottawa napien Merci, Monsieur le Président. Les délais d'attente pour les chirurgiens du cancer du sein sont tellement longs que les gens seront jusqu'au Québec en payant de leur poche. Et la semaine dernière, nous avons appris d'un quelqu'un d'Ottawa que l'un des chirurgiens recevait seulement deux heures dans la dans la, au bloc opératoire. Pourquoi est-ce que le gouvernement allait-il de l'avant avec son projet de privatisation alors que les blocs opératoires restent inutilisés au moment où beaucoup de ont en désespérément besoin. Député de Lawrence. Merci monsieur le président. Notre gouvernement sait que les délais d'attente pour les chirurgies et les tests de diagnostic s'allongent d'année en année et nous ne l'acceptons pas, nous rejetons le statu, statu quo. C'est pour cela que nous, nous sommes en train d'adopter aujourd'hui même un plan innovant qui comprend des mesures visant à éliminer les délais d'attente, les arriérés de chirurgie afin de permettre aux Ontariens d'avoir un accès plus rapide et plus facile aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Nous avons investi un milliard de dollars pour réduire les d'attente, pour éliminer ces attentes euh, suite à la pandémie. Nous avons réduit euh, au niveau, niveau pré-pandémie, mais toujours, trop de gens attendent trop longtemps les chirurgies. Ça ne va pas. Nous, nous allons veiller à ce que les gens aient accès aux soins en temps opportun et facilement. Nouvelle question. Passons en revue. Euh, qu'est exactement le programme de l'innovation à Ottawa. Tout d'abord, ils permettent à une clinique à arbre à fonctionner au sein du système public. Monsieur le Président, chaque fin de semaine, ils font venir des équipements de Toronto. C'est l'innovation, ça Deuxièmement, ils drainent des infirmières, des blocs de opératoires publics pour cette clinique. Ils, ils ne reconnaissent pas avoir approuvé, ils n'assument pas leurs responsabilités. C'est de l'innovation, ça et troisièmement, comme vient de le me dire ma, ma collègue, il donne à un chirurgien deux heures, deux heures seulement, de temps au bloc porteur par mois pour des patientes du cancer du sein, les obligeant à, à se rendre à Montréal pour payer de leur poche pour ces soins vitaux. Est-ce que c'est bien ça de l'innovation? Eh bien non. Alors, c'est quoi donc ce projet de loi 60? Ce n'est pas de l'innovation, c'est du sabotage et nous savons exactement de quoi il s'agit. Monsieur le Premier ministre, c'est une honte que les députés d'Ottawa critiquent leur hôpital. C'est ce qu'ils font. Ils critiquent le, le meilleur directeur, à mon avis, l'un des meilleurs directeurs d'hôpitaux de la province, Cameron Glove. J'ai parlé avec lui et, Monsieur le Président, on voit la, on voit la hausse euh, des, euh, des, des arriérés. Nous essayons d'éliminer cette cette longue attente, mais là, ils passent leur temps à critiquer leur propre hôpital nous, et nous, nous avons investi 9 milliards de dollars, de, de, de dollars dans cet hôpital. député d'Ottawa Sud, à l'ordre. Nouvelle question. Nouvelle question, député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emploi et du commerce l'Ontario accueille le secteur des sciences de la vie la plus importante du Canada avec des milliers de travailleurs et un marché de l'emploi de postes hautement qualifiés. Mais avec la concurrence aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il faut rester concurrentiel si nous voulons continuer d'attirer ces investissements absolument vitaux. Est-ce que le ministre veut bien nous faire le point sur ce que fait le gouvernement pour attirer ces investissements essentiels dans le secteur des sciences de la vie tout, en assurant que les services offerts en Ontario bénéficient à tous les Ontariens? Merci pour la question. La semaine dernière, avec le Premier ministre, nous avons accueilli un à bras ouverts, un nouveau partenariat de plusieurs millions de dollars à Cambridge. Ils vont élargir la, la production de vaccins à Cambridge en assurant un accès plus rapide à des vaccins vitaux. Non seulement cet investissement va créer des emplois bien rémunérés, il va donner au travers de la santé et aux familles un accès plus fiable aux vaccins vitaux pour veiller à ce qu'on n'ait plus à dépendre d'autres territoires pour ces vaccins. Avec l'investissement de 4 millions de dollars dans notre fonds Novacall, va augmenter sa force de travail. Il y a des milliards de dollars, de dollars par Sanofi, Roche, Omnia Bio, AstraZeneca Novartis. La liste est très longue. Et cela crée une véritable dynamique qui est un vote de confiance vis-à-vis -vis de ce secteur vital de notre économie. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour la réponse. C'est clair que cette, ce secteur en plein essor a contribué à la prospérité de la province, et créant des résultats meilleurs pour tous les Ontariens. Mais pour continuer d'attirer ces investissements essentiels, l'Ontario doit démontrer et qu'il est capable d'être conc concurrentiel avec les autres endroits, de montrer que c'est un endroit propice aux, aux affaires. Est-ce que le gouvernement veut bien nous dire ce que le gouvernement fait pour que l'Ontario reste un chef de file de l'innovation dans ce secteur important sous l'ancien gouvernement, l'Ontario n'était pas concurrentiel pour ses investissements dans le secteur des sciences de la vie. Nous étions à la merci d'autres territoires pour des médicaments essentiels, notamment pendant la pandémie. Mais maintenant, grâce à plus de 70 000 travailleurs qualifiés qui créent plus de 64 milliards de dollars de revenus annuels et 11 milliards de dollars d'exportation, nous avons attiré des investissements raccords et des emplois records avec plus de 3 milliards de dollars d'investissement, rien que depuis, depuis, depuis deux ans. Notre gouvernement a également élaboré la première stratégie depuis une décennie avec un investissement dans un fonds de 15 millions de dollars pour l'innovation dans ce secteur. Pensez au, au début de la pandémie, nous avions presque aucun aucun équipement de protection individuelle dans la province. Maintenant, nous, en, nous, nous avons satisfait à 74 de nos besoins et bientôt à plus de 90 Nouvelle question député de Toronto centre. Merci, Monsieur le Président. Ma comédante Laurie et son ami ont besoin d'un IRM, mais les, les, les délais d'attente sont très longs. Il a, a, a appelé une clinique à 100 bulletins et on lui a dit que pour 795 do, il peut se une IRM en 48 heures. C'est en complète contradiction avec la promesse avec de l'Ontario, du premier ministre, euh, comme quoi les Ontariens n'auraient pas à payer avec leur carte de crédit. Pourquoi est-ce que le gouvernement a renie sa promesse? Merci pour la question. Comme le sait la députée d'en face. Nous avons la loi sur le futur du système public et les patients ne peuvent pas se faire facturer pour des services financ financés publiquement. Si un patient a des problèmes, il peut contacter le bureau, le site Web pour protéger les soins de santé publics. Vous soulevez une question, quelqu'un a proposé de facturer cette personne, mais cette personne peut recevoir des services publics du, du public et, et les recevra plus rapidement en, lorsque nous adopterons le projet de loi 60 qui prévoit l'ouverture de plus de cliniques. La promesse n'est pas respectée et ce n'est pas une réponse. Un professionnel de la santé m'a demandé pourquoi payons-nous des impôts pour des soins de santé alors que le gouvernement dépense sous dépense de plus de 1,6 milliard dollars. Le, le, le Premier ministre doit Arrêtez de donner des augmentations listen, de salaire à ses amis. Arrêtez le projet de loi 60 et arrêtez la de privatisation des soins de santé publics du peuple. Prenez place, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire du, euh, du pays qui a investi plus en soins de santé que nous. C'est un chiffre record. 81 milliards de dollars. Les néo ne peuvent pas additionner 1 plus 1, mais c'est 81 milliards de dollars. C'est une hausse de 20 milliards de dollars. C'est inédit. Nous ajoutons 60 000, 60 000 infirmières inscrites depuis que nous sommes entrés en fonction. 8 000 médecins se sont inscrits depuis que nous sommes entrés en fonction. L'année La, dernière était une année record pour les infirmières, 12 000 infirmières de plus. Nous construisons 52 hôpitaux majeurs où Élargissement, nouveaux hôpitaux que vous avez négligés pendant 15 ans. Nous réparons les soins de santé. Nous mettons fin aux euh, soins de santé euh, de couloir que vous avez créés et nous ramenons euh, le système aux normes mondiales, le meilleur du monde. Nouvelle question, député de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse... Au ministre de l'Éducation, lorsque les élèves se sentent en sécurité, bien accueillis et inclus, ils sont plus aptes à participer activement à l'apprentissage. et à... Cependant, beaucoup d'élèves et beaucoup de jeunes ont des problèmes de santé mentale qui font de l'école et des autres aspects de la vie difficiles. Pour que les enfants puissent réussir, il faut... Il faut qu'ils en apprennent plus sur la santé mentale. Il faut qu'ils sachent où, vers où ils peuvent se tourner pour recevoir de l'aide. La santé et le bien-être restent la priorité de notre gouvernement. Le besoin de plus de soutien est plus important que jamais. Monsieur le Président, est-ce que la ministre veut bien expliquer ce que fait notre gouvernement pour élargir les compétences, la sensibiliser les élèves à la, à la santé mentale? Merci à la députée de New pour son travail, excep ex travail exceptionnel vis-à-vis -vis de la santé mentale en classe. Et je remercie, je remercie la députée de Burlington au nom de tous les députés pour son leadership dans cette province et dans ce pays. C'est un travail important pour, pour la prochaine génération. Son travail nous inspire et, et grâce à, à sa motion, nous défendons la littératie en matière de santé mentale en la renforçant en septième et huitième année pour les enseignants et pour les élèves, et aussi pour les mentors en dixième année, pour relier cela aux compétences que les, gens peuvent, que les élèves peuvent déployer dans des, dans des carrières, en ayant une trousse d'outils pour gérer le stress et l'angoisse et l'anxiété nous avons également augmenté leur financement de 550 un grand pas en avant pour tenir, prendre au sérieux la santé et le bien-être des enfants au sérieux. Merci pour la réponse. Je suis ravi d'entendre parler de ces mesures importantes que notre gouvernement met en œuvre pour nous assurer que les enfants et les élèves aient les outils dont ils ont besoin pour réussir. Notre gouvernement a compris que les étudiants ont besoin d'accéder aux services de soutien de la santé mentale. Les investissements précédents de notre gouvernement dans des initiatives ont été importants. Encore vendredi dernier, j'ai rencontré les cofondateurs de l'Alliance contre les intimidations de la région York dans ma, mon bureau de circonscription pour parler de, du soutien euh, à la santé mentale pour les élèves et cette initiative a été très bien accueillie. Mais il faut faire davantage pour aider et soutenir les élèves et leurs familles au-delà de l'école. Est-ce que le ministre veut bien expliquer que ce gouvernement pour élargir l'accès aux professionnels de santé mentale et aux services de santé mentale. Merci. Merci, M. le Président. Nous voulons nous assurer qu'aucun élève ne se sente seul face aux problèmes de santé mentale. Il faut doter le système des ressources pour venir en aide à ces jeunes. Lorsque vous comparez le bilan de l'ancien gouvernement libéral, qui était de 18 millions de dollars, à ce que nous faisons, nous avons augmenté le, le financement à 5, 114 millions de dollars, une hausse de 550 dans la santé mentale. Et je sais pertinemment qu'il faut investir plus, il faut faire plus pour venir en aide à ces élèves, car la demande est plus, beaucoup plus importante. Grâce à l'annonce de l'année dernière et grâce au leadership de la députée de Bronx, nous allons financer l'apprentissage pendant l'été pour offrir un accès pendant tout, tout au long de l'année accès aux psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes, qui euh, sera offert pendant l'été. 14 millions de dollars, c'est 16 millions l'année prochaine pour que les enfants aient accès aux soins de santé mentale dans toutes les collectivités de la province. Député de Scarborough Sud-Ouest, merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au procureur général. L'Ombudsman a mené une enquête sur les retards à la commission de la location immobilière, c'était euh, une critique extensive des problèmes dans cette instance. Le gouvernement a empiré la donne. Les délais d'attente sont plus longs et le nombre de personnes a doublé à 38 000. Ce gouvernement a accepté toutes les 61 recommandations de l'Ombudsman. Quand est-ce que vous allez mettre en œuvre ces recommandations? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur général, merci, Monsieur le Président. Je Merci euh, pour me donner cette occasion pour, de me prononcer sur le rapport de l'Ombudsman. Je rappelle à la débit d'en face que cette commission de l'allocation immobilière, euh, en fait, cette enquête était fondée sur des données euh, déjà. Euh, daté. Le, le facteur était la transition gouvernementale en 2018. La Commission n'aurait pas dû être dans une situation aussi précaire avant les élections de 2018. Donc, c'était un débâcle à, à Beau pétrin avant notre entrée en fonction. Il veut euh, que nous augmentions le nombre euh, d'arbitres. Nous doublons le nombre. Les néo-démocrates nous ont pas appuyé, que nous devrions appuyer avec plus de ressources. Lorsque nous avons proposé cela, les néo-démocrates s'y sont opposés. Mais nous l'avons fait. Nous réparons la commission de la location immobilière pour tous les Ontariens. Ce serait bien si les néo-démocrates nous appuyaient. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce n'était pas une réponse aux 38 000 personnes qui attendent. Vous avez eu cinq années, cinq années pour mettre en œuvre. Vous venez de tout reprocher au gouvernement. Oui, ils ont commis des heures et c'était atroce, mais vous avez eu cinq années pour congeler la situation. C'est un beau pétrin. Les, les locataires attendent jusqu'à deux ans pour avoir des réparations, pour mettre fin au harcèlement. Et Les, les propriétaires doivent perdre perdre du temps. Ce système ne fonctionne pour personne et vous avez eu cinq ans pour régler la question. Est-ce que ce qu'on veut bien s'engage à effectuer les modifications recommandées par l'Ombudsman car les Ontariens méritent et, les, et les, les propriétaires et les locataires méritent une commission de la location immobilière qui fonctionne tout de suite pour toute la population? Réponse. Je ne reprochais rien à l'ancien gouvernement libéral. C'est l'Ombudsman qui l'a fait. Tellement euh, leur échec était patent. Mais que soyons clairs, la députée nous demande si nous allons faire ce que nous demande l'Ombudsman. Eh bien, M. le Président, nous l'avons avons déjà fait. Nous avons déjà euh, mis en œuvre les convention. Nous avons doublé le nombre d'arbitres. Nous avons a appuyer les ressources humaines. Et il dit que la technologie ne, ne fonctionnait plus. Nous avons dépensé 28,5 millions d sur un nouveau système du dernier cri. Cela fonctionne très bien et les néo-démocrates s'y sont opposés. Merci. Merci. Nouvelle question, député de Don Valley Est au Premier ministre. Le projet de loi 60 est irresponsable, incomplet et mal fichu. Il fait fi des problèmes, à la racine des problèmes et ne et ils ne pri priorisent pas la santé des patients, contrairement aux, aux richesses des nantis. Les, les autochtones voulaient plus de consultations, c'était refusé, ou plus de lignes directrices pour les directeurs pour l'octroi de permis. Ils ont dit non. Ils n'ont pas voulu mettre fin au. Au, euh, au drainage des euh, des travailleurs de la santé de, du système public vers le, vers le système privé. Les cométants me, me contactent pour, pour répondre à cette crise. Qui aura le courage d'écouter la population en votant contre le projet de loi santé Au Premier ministre, puisque ce gouvernement ne sert pas les intérêts intérieurs, intérêt, il sert l'intérêt des les, les intérêts de qui, alors Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour la question. Cependant, permettez-moi de dire, moi je réponds à tous mes commettants et je sais que mes collègues le font aussi. et je, Ils ne me disent pas ce que vous euh, prétendez. Le projet de loi 60 élargit la surveillance et la protection des patients. Et comme vous le savez, nous, 800 cliniques communautaires existent dans la province depuis de nombreuses années. Le projet de loi 60 les ramène dans le système et les intègre aux autres parties de la système du système pour permettre justement plus de, de, de contrôle et de surveillance, pour les protéger contre euh, le fait d'être poussé à la vente. Il faut, il faut afficher tout, tout les, tous les frais en ligne. Il faut mettre en place un processus pour répondre aux plaintes des patients. On ne peut pas nier un traitement aux patients s'ils n'achètent pas les services non assurés. Nous élargissons la surveillance de l'embre pour y inclure. Euh, les, ces services intégrés. Cette surveillance existe pour euh, éviter que les gens aient à payer des euh, frais supplémentaires. Quels sont les complémentaires? Ce ne pas ce que le, les, les différentes parties intéressées ont dit pendant les audiences publiques. Ce que, ce que permet ce projet de loi, c'est que les chirurgies les plus simples soient fait, faites euh, au pli, euh, le plus fort. C'est aux contribuables qui payent et sont les actionnaires euh, qui en tirent pleinement profit. Et cela. Et le gouvernement a refusé de mettre en place des protections contre euh, la vente de services dans le projet de loi. Le Premier ministre a dit que les gens n'ont pas à payer avec leur carte de crédit, mais c'est déjà, pourtant déjà le cas. Il ne s'agit pas de protéger les patients, il ne s'agit pas de protéger le système public. Tout ce que fait le gouvernement, c'est de protéger les actionnaires et permettre aux entreprises privées et obligatives d'avoir un accès illimité à la demande qui existe dans le système de santé. Donc, Monsieur le Président, pourquoi? Est-ce que le Premier ministre ne reconnaît pas le besoin de réduire le nombre de sur, sur deux, le, le, le délai d'attente tout en protégeant le système de santé publique Simultanément, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, sous leur gouvernement, ils ont créé 800 centres diagnostiqués, et j'accepte cela. Imaginez si on transférait les services, les centres diagnostiques de la province. Cela ne ferait qu'augmenter le, le délai d'attente. Et c'est ironique. Ces propres collègues de l'Association des médecins ont appuyé cette mesure. L'Association des hôpitaux a appuyé cette mesure. Je pense que vous êtes totalement à côté de la plaque. Nous avons besoin de plus d'occasions, des soins plus commodes près de chez soi pour se rendre tout près de chez soi pour avoir une IRM au lieu d'attendre des mois et des mois. Nous allons écourter la liste. Nous allons donner les soins aux gens aux dont les gens ont besoin. Et rapidement, nouvelle question au député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, euh, le manque de logements est alarmant avec les prix des logements et des loyers étant parmi les plus élevés au Canada, y compris dans ma circonscription de Carlton et dans toute la région d'Ottawa. Nous avons reçu un mandat, un mandat renforcé de la population pour régler euh, la crise du logement et le gouvernement euh, s'est donné l'objectif de, de, de construire plus de logements d'ici à 2030, alors où euh, nous cherchons à tenir notre engagement. La population s'attend à ce que ces bâtiments, ces immeubles et ces logements soient euh, sûrs et accessibles. Que fait le gouvernement pour veiller à la qualité de la construction afin que les gens puissent avoir accès aux uh, logements uh, sûrs et accessibles qu'ils le méritent. Uh, merci pour la question. Euh, la le, le députée de Carlton fait un travail remarquable pour, uh, pour, uh, pour uh, défendre ses commettants Elle a rendu hommage. À son personnel aujourd'hui. Nous sommes fiers. Nous avons déclaré le mois de mai mois de la sécurité des constructions et j'en profite pour reconnaître le rôle essentiel que les autorités de la construction jouent en ce qui concerne la santé publique et la sécurité, tout en réglant la, la crise du logement. Je voudrais également remercier les membres de l'association des euh, autorités de construction qui sont là aujourd'hui, je vous remercie de votre excellent travail dans les 440 municipalités de la province. Et, et j'invite tous et toutes à, à, à contacter euh, les services de sécurité de la construction. C'est tellement, ils jouent un rôle tellement vital. Et je remercie la députée de Carlton. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président. mes questions complémentaires s'adressent euh, à la ministre adjointe du Logement. C'est génial hein, que, qu que le ministre a parlé de la, de la sécurité de la construction. Il est tellement important dans, de saisir l'occasion pour voir ce que fait notre gouvernement pour assurer un accès au uh, logement sûr et accessible. Les modifications du code du bâtiment sont essentielles en ce qui concerne la sécurité et l'accélération des constructions. À un moment où beaucoup d'Ontariens n'ont pas les moyens d'acheter ou de louer un logement, le gouvernement... Doit agir pour faire tout, doit tout faire pour s'attaquer à, à la pénurie de logements tout en protégeant les Ontariens. Donc, est-ce que la ministre associée veut bien expliquer ce que fait notre gouvernement pour uh, s'attaquer à la crise uh, du logement? Merci. Je remercie la députée pour la question. Ce gouvernement a reçu un mandat renforcé pour assurer un accès au logements sûr et accessible. Nous agissons en encourageant des approches innovantes vis-à-vis -vis du logement avec des mini- maisons, les deuxièmes logements et les, les logements euh, des allées avec des solutions innovantes et une recherche d'experts tout en réduisant for les formalités administratives pour qu'il soit plus facile et rapide de construire euh, de nouveaux logements avec la loi de protection des locataires et des acheteurs. Nous, nous faisons tout pour accélérer la construction, pour accélérer la, euh, le recrutement des inspecteurs. Nous jetons les bases pour régler la crise du logement à long terme. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question au député de London North Centre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le, Monsieur le Président, lors de son 83e anniversaire, a reçu une lettre intimidante de son propriétaire disant qu'elle serait expulsée. Un autre résidente, Julie, une veuve de 72 ans, a peur d'être itinérante suite à une expansion pour rénovation. Les conservateurs sont inféodés aux pré prioritaires avares du fric. Est-ce que le gouvernement va défendre les personnes âgées, défendre les locataires? défendre la population qui risque d'être expulsée en mettant fin euh, au décontrôle de loyers lors, lorsqu'un logement est vide. Dans le projet de loi 70, 97, nous proposons plus de protection juridique pour les locataires contre les expulsions abusives. Nous proposons plus de protection juridique lorsque les propriétaires demandent le logement pour sa propre utilisation, et nous, nous appliquons les sanctions les plus dures au Canada contre les mauvais propriétaires. Cela fait partie de notre plan d'action pour le logement. Nous, cela s'appuie sur le succès de nos, in, de nos initiatives passées. Ces initiatives visant à protéger les locataires sont essentielles, justement, face à ce que vient de nous raconter le député. La semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de courriels et d'appels de, de logements de la rue Webster, de personnes âgées vulnérables et de personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Après un récent achat, un, un tiers des locataires ont reçu des avis N13 leur disant qu'ils seraient expulsés. Beaucoup d'autres s'attendent à, à recevoir la même lettre. Les protections du projet de loi ne les protège pas. Le rapport de l'Ombudsman a été très clair. La commission de la question immobilière ne fonctionne à peur personne. Est-ce que le Premier ministre veut bien me dire et dire à tous les locataires de ces appartements dans la rue Webster quand il va agir vraiment pour empêcher les rénovations abusives Est-ce qu'il va adopter notre projet de loi pour protéger les locataires contre les expulsions illégales et aussi la loi sur la stabilisation des loyers Est-ce qu'il va le faire Monsieur le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, nous savons maintenant pourquoi les démocrates posent ces questions. Ils cherchent à trouver une raison pour ne pas appuyer les protections des locataires du projet de loi 97. Nous avons été à London avec le maire nous, avec le procureur général. Nous avons affecté l'investissement record que fait notre gouvernement dans la commission, 6, et 6 millions de dollars pour doubler le nombre d'arbitres en ajoutant des effectifs additionnels au tribunal. Comme l'a dit le procureur général, nous avons directement réagit au rapport de, de la vérification générale Malgré. Les charutages de ceux et celles d'en face, nous allons continuer de, de défendre les locataires comme dans le projet de loi 97. Mais cette question pose les bases pour permettre à leur parti de ne pas appuyer nos protections des locataires. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Infrastructures. Monsieur le Président, nous savons tous que l'Internet à large bande est essentiel pour construire un Ontario fort, ce qui permet d'avoir accès à des services en termes de santé, renforcer les entreprises virtuelles et l'innovation dans le secteur agroalimentaire et pour stimuler notre économie globale. Malheureusement, le gouvernement précédent a ignoré plusieurs communautés éloignées et rurales du Nord quant aux investissements dans les infrastructures à large bande. Notre gouvernement comprend que l'Internet à large bande est une nécessité. Cependant, nous devons continuer nos engagements et continuer à avancer vers ces progrès quant aux infrastructures à large bande. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement remédie à cette question de connectivité afin qu'aucune collectivité rurale éloignée soit laissée de côté? Réponse ministre des Infrastructures. Merci. Monsieur le Président, merci aux députés pour cette question. C'était un plaisir de visiter Thunder Bay avec mon collègue la semaine dernière. et Pendant que nous étions à Thunder Bay, nous avons annoncé 14 des, des fournisseurs d'Internet qui vont construire 14 projets et des investissements de 8,4 milliards de dollars à travers un programme iCOP qui est une première euh, de ce genre qui a été créée par le député de Cortelix et ces investissements de 8 milliards de dollars vont être utiles pour connecter 11 entreprises et logements à l'Internet. à je bande au nord. C'est un plaisir de D'entrer en échange avec les, les résidents de Thunder Bay, les collectivités, afin que cela soit fait rapidement pour s'assurer qu'aucune personne n'est laissée de côté. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre pour sa réponse. C'est un plaisir d'entendre que le gouvernement est concentré et se focalise pour desservir les collectivités mal desservies. Ces investissements vont renforcer nos communautés et rendre beaucoup plus commode la vie les entreprises dans le Nord. Les gens méritent d'être au courant des progrès qui sont accomplis par le gouvernement et, notre respect et le respect de nos promesses. Les gens en Ontario doivent être assurés d'avoir accès à des informations qui sont mises à jour afin de comprendre que nous respectons ce que nous avons promis. Est-ce que la ministre peut nous en dire davantage? Comment est-ce que la population peut rester informée par rapport au projet d'Internet à large bande à travers la province? Réponse. Encore une fois, merci aux députés. C'était encore une fois un plaisir d'être avec le ministre des, des Affaires du logement et des affaires municipales et d'autres collègues qui étaient présents pour l'annonce de ce projet qui a été publié afin que les résidents peuvent se connecter et voir quels sont les projets qui sont en cours dans leur région. Alors j'encourage tous les députés de cette chambre de continuer à promouvoir ce site web quant à l'accès à large bande et pendant que alors que cela c'est très important nos investissements. 2,3 milliards de dollars dans un projet afin que tous et toutes puissent avoir accès aux informations en ligne pour comprendre lorsque la mise en chantier va dé démarrer pour ces projets, quelles technologies vont être utilisées. Et encore une fois, personne ne sera laissé de côté. Merci. Prochaine question. Député de Hyde Park. Hy Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le... Monsieur le Premier ministre, Grace a 13 ans mars dernier, on lui a informé que la seule seul, euh, forme de traitement était une chirurgie pour sa maladie. Après des mois d'attente, elle n'a quand même pas eu accès à une date pour sa chirurgie. Elle a des dommages sur sa colonne vertébrale et cela s'empire. Son père Andrew est dans la tribune aujourd'hui après avoir été dit par le conseil à ces qu'il qu'ils doivent contacter. La ministre de la Santé, le ministère a déclaré à Andrew qu'il faut les contacter de préférence. Alors, quand est-ce que cela va être remédié et que les enfants puissent avoir accès à leur chirurgie à cause de ces arriérés chirurgicales? <applaudissements> Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, chers députés. Et pour la réponse, député de Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Merci à la députée pour cette question. Comme je l'ai mentionné la dernière fois qu'elle l'a souligné, c'est un plaisir, ça c'était un plaisir de rencontrer avec elle euh, cet après-midi pour comprendre cette situation et voir comment est-ce que nous pouvons aider. Ce gouvernement a investi presque un milliard de dollars en termes d'arriérés chirurgicales pour relancer ce système et nous sommes en retour aux, aux normes avant la pandémie, et donc c'est les mêmes taux et nombre de, de personnes qui sont sur la liste d'attente. Nous savons que cela, le statu n'est pas acceptable, et c'est pour cela que nous avons présenté le projet de loi 60 pour nous assurer que les hôpitaux peuvent cibler les soins dans les hôpitaux qui sont nécessaires, et également aux, aux autres euh, chirurgies qui peuvent être Réalisé dans d'autres établissements cliniques euh, afin que cela soit fait de manière opportune. Alors, votez en faveur du projet de loi 60 pour aider la population. Complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, les temps d'attente pour les chirurgies ont délaissé Grace en situation néfaste. Elle est isolée de ses collègues, de ses camarades de classe, qui euh, elle, elle ne peut plus fréquenter son école secondaire, qui est un moment tellement important pour sa croissance, sa condition mentale, physique en détérioration, parce qu'elle n'a pas accès à sa chirurgie dont elle a besoin. Que va faire le ministre, le premier ministre, pour s'assurer que les gens comme Grace ne doivent pas attendre infiniment pour vivre une vie sans douleur, sans stress, sans isolement? <applaudissements> Asseyez-vous, s'il vous plaît. Député de Eglinton, Lawrence, merci, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord avec elle. Grace ne devra pas ne devra pas euh, ne devrait pas avoir à attendre, et c'est pour cette raison que nous voulons changer la donne, éliminer ces arrières chirurgicales pour nous assurer que les gens comme Grace ne doivent pas attendre et recevoir des soins en temps porte. Nous avons investi en soins pédiatriques, récemment à Ciclide, de l'hôpital de l'Est pour les enfants, McMaster et d'autres hôpitaux. Et nous allons continuer à les faire pour nous assurer que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin. Et si vous appuyez ce projet de loi 60, nous allons voir un progrès. En Ontario, et en termes de santé. Alors, s'il vous plaît, votez avec nous en faveur du projet de loi 60 pour nous assurer que les soins restent commodes et en temps opportun pour tous les Ontariens et les Ontariennes. Prochaine question. prochaine question. Député de Scarborough au Centre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services à l'enfant et services sociaux et communautaires. Tous les enfants méritent de vivre une vie, une bonne vie, cependant, pour ceux qui ont des besoins compliqués. Cela peut représenter une difficulté pour avoir accès aux soins nécessaires. Chaque situation est différente. Chaque enfant mérite de recevoir des soins et du soutien qui répond aux besoins particuliers. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer que fait notre gouvernement afin délargir l'accès pour euh, des services euh, pour des enfants et des jeunes qui ont des besoins particuliers. Réponse, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Scarborough Centre pour cette question importante et pour son travail. Incroyable au nom de ses commettants. Comme je le mentionnais plusieurs fois dans cette chambre, ce gouvernement ne va pas laisser les gens en arrière de côté. Nous allons continuer à appuyer les jeunes, les enfants qui ont des besoins particuliers afin de recevoir des soins pour vivre une meilleure vie que possible. Nous appuyons cela en. N en ayant un, un, publié un, pro, un programme pilote pour aider les jeunes qui ont des besoins particuliers. Nous investissons 87 millions de dollars sur deux ans dans trois hôpitaux à Toronto, à Ottawa, à Milton pour interconnecter les jeunes vers des soins qui sont créés spécialisés pour leurs soins. Nous allons continuer à trouver des opportunités pour améliorer toute vie, chaque la, la vie des enfants en Ontario. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est une bonne nouvelle de voir que le gouvernement trouve des solutions pour connecter les familles, les enfants ayant des besoins spéciaux et particuliers. Il y a plusieurs enfants et jeunes en Ontario qui ont des besoins complexes. Ces jeunes et leurs familles sont confrontés à des difficultés quotidiennes. Ils méritent d'être connecté aux, à des soins, des services sociaux, dans les hôpitaux, dans les agences communautaires. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que ce programme va appuyer les enfants, les adolescents dans cette province? Réponse, Monsieur le ministre. Je remercie encore une fois le collègue pour cette question. Les familles qui participent dans ce programme vont être connectées à une équipe de professionnels qui vont travailler avec eux afin d'offrir un soutien axé sur leurs besoins, les, les besoins uniques des enfants, comme en termes de médicaments, de soutien comportemental, traitement. Nous savons que les parents méritent, ont besoin de, de, de soutien. C'est pour cette raison que nous offrons des services thérapeutiques pour les parents et les fournisseurs de soins. Nous avons des systèmes en place afin que les, gens peuvent, les enfants peuvent développer des compétences en termes de communication et linguistique. Ce gouvernement, grâce au leadership du premier ministre, Ford, va toujours défendre les jeunes, les familles. En Ontario, nous allons continuer à adopter des actions pour nous assurer que chaque personne dans cette province reçoit le soutien dont elle a besoin. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. En mars, votre gouvernement a éliminé les services médicaux pour ceux qui sont non assurés. Plusieurs gens ont contacté mon bureau quant à ce programme qui, où il y a des gens qui font face à des risques mortels pour leur vie. Vous avez empêché afin que euh, les femmes peuvent avoir accès à ces joies. En termes de sages-femmes, de métier de sages-femmes, il n'y a aucune assurance et il continue à tomber en dette. Est-ce que vous allez finalement réinstituer ce programme pour éliminer les dettes inutiles et les souffrances? Inutile. Député d'Eglinton, Lawrence, merci pour cette question provenant du député de l'opposition. Comme nous l'avons mentionné, ce programme était un programme durant la COVID-19, lorsque les gens ne pouvaient pas se déplacer. Maintenant, la chose, les choses ont changé et les gens peuvent se déplacer dans la province. Ce qui a changé également, c'est si en termes de remboursement envers les hôpitaux et les médecins et ces soins sont évidemment disponibles dans les bureaux des médecins et dans les hôpitaux. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, à la ministre de la Santé, ce n'est pas ce qu'ont découvert les sages-femmes. Pour vous offrir un exemple, une, on m'a dit qu'une femme qui a souffert suite à, à une question de euh, fausse couche était très endettée et... Lorsque le programme était en cours, si elle n'avait pas eu re, re, recours à ces soins, elle serait décédée dans son logement. Et cela se produit à maintes entreprise dans la province. Plusieurs cas, plusieurs tragédies. Alors, pourquoi est-ce que vous n'agissez pas pour empêcher et prévenir cette tragédie? député de merci pour cette euh, question. Le gouvernement agit pour s'assurer que les soins de santé soient offerts à tous et à tout en Ontario en temps opportun. Pendant des décennies, les libéraux et les, les NPD ont effronté ce système. Les libéraux ont. Licencier 16 000 infirmières et infirmières, réduit les, les sièges disponibles dans les écoles de médecine et nous, de notre côté, nous changeons cela. Le, le premier ministre précédent a admis qu'il avait gelé des, tons, des, des, faux, des fonds de préférence pour les hôpitaux, des fonds d'opération, ce qui signifie qu'il y a eu moins de euh, médecins en Ontario en 2020-2021 et de 200 moins de médecins en 2022. Alors cela signifie que durant cette année, en 2023, il y a moins de médecins dans la province et c'est à cause des décisions qui ont été prises par le gouvernement précédent. Prochaine question, député de Markham, Thornhill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Chaque jour, nous accueillons en Ontario des familles qui ont choisi cette province comme leur lieu de résidence. Nous avons plusieurs personnes qualifiées qui aident à construire la main d'œuvre ontarienne. Dans ma circonscription, il y a plusieurs personnes et familles qui ont construit une vie une, une bonne vie ici en Ontario. Nous savons que nous avons besoin de ces gens pour continuer à faire fleurir la province. Il faut respecter tous ceux qui se rendent ici en Ontario en dépit de leur origine. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que nous appuyons la diversité et l'inclusion ici en Ontario? Merci. Ministre des affaires civiques et du multiculturalisme. Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour la question du député, vous êtes... Vous êtes je suis d'accord avec vous. Nous résidons dans plusieurs communautés diversifiées et pendant des générations, plusieurs gens se rendent ici et ils constatent qu'ils peuvent créer un meilleur avenir pour eux-mêmes et leurs familles en Ontario. Ils jouent un rôle essentiel pour la croissance économique en Ontario pour euh, la, notre vitalité. Nous avons vu la, les célébrations en Ontario comme euh, le Ramadan, Eid, la Pâque et d'autres célébrations le mois dernier. Et ce mois-ci, nous allons célébrer les communautés polonaises, asiatiques et d'autres euh, Grâce à nos festivals, nous allons continuer à créer un Ontario inclusif où tous les gens d'origine différente ont des opportunités pour euh, s'accroître dans la province complémentaire. Merci pour euh, cette réponse. Je suis heureux de savoir que les gens peuvent continuer à garder... Euh, à Penser à Ontario comme leur destination. Nous avons vu la semaine dernière des annonces qui vont permettre à continuer à faire fleurir la province pour des générations à venir. Il y a plusieurs emplois disponibles dans la province, mais les nouveaux arrivants et les communautés diversifiées doivent être appuyés pour avoir accès à ces opportunités. Monsieur le Président, est ce que le ministre peut nous expliquer comment est ce que notre gouvernement appuie les zones rurales en Ontario, les gens en Ontario en dépit de l'ordre? provenant de leurs origines afin d'avoir des opportunités de réussite. Monsieur le Président, je suis heureux de voir que cette question a été posée par le député parce que dans chaque région, dans chaque secteur, nous travaillons en Ontario pour nous assurer que les nouveaux arrivants peuvent s'établir ici. Je sais que le ministre des Finances de la Création le ministre du Développement économique, de la création d'emplois, plusieurs ministres travaillent ensemble afin que les gens peuvent avoir accès aux compétences dont ils ont besoin pour avoir accès à un emploi bien rémunéré. Le ministre du Logement et des Affaires municipales continue à faire progresser nos objectifs pour construire 1,5 million de logements d'ici 10 ans. Plusieurs autres travaillent afin de euh, continuer la mise en chantier des projets d'infrastructures, d'autoroutes en Ontario. Notre gouvernement va continuer à aider les gens, les familles, les travailleurs, les entreprises d'aujourd'hui tout en construisant un Ontario beaucoup plus fort pour l'avenir. Prochaine question, député de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. En termes des nouvelles pour les agences de recrutement temporaire pour les infirmiers et les infirmières, il a été déclaré que la situation va se détériorer et pendant que les hôpitaux font face à des crises, il y a eu des avertissements que ces agences ne sont pas durables. Erin Harris, qui est ici aujourd'hui, est la présidente de l'Association des infirmières et des infirmières de l'Ontario. Elle est une infirmière et elle veut dire et je cite, « En tant qu'infirmière dans une position syndiquée, je dois gagner moins comparativement à ceux qui sont employés par les agences. Il y a 43 jours avant qu'il y ait une décision quant au projet de loi 124. Le gouvernement continue à lutter contre une mesure législative qui est inconstitutionnelle dans le tribunal. Monsieur le Président, il n'est jamais trop tard pour faire la bonne chose. Allez-vous finalement respecter les infirmières et les infirmières dans la province de l'Ontario et éliminer. à ce projet de loi 124 qui continue à pousser les infirmiers et les professionnels de la santé en dehors de la province. Mi euh, réponse, ministre de la Santé. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à la députée, elle, je ne suis pas d'accord avec elle, elle dit de, de fausses informations. Le projet de loi est essentiel le projet de loi 60 parce que nous, nous ne voulons pas que les gens continuent à attendre pour avoir accès à leur chirurgie. C'est essentiel que cela puisse se faire, que ça soit dans les, les hôpitaux locaux. J'ai eu le privilège de visiter un hôpital à Green River et certaines de ces innovations ont été faites de manière créative en travaillant en partenariat avec les collectivités, démontrent l'importance de l'adoption du projet de loi 60 afin d'aboutir à un État dans la province où toutes ces innovations sont en cours, que ce soit ces projets 50 et plus de constructions dans la province, que ce soit dans le programme de, de rester d'apprendre. Intervention du président. La période des questions. À le premier ministre a un point, un rappel au règlement. Merci beaucoup. Je veux remercier tous ceux et celles qui étaient présents euh, samedi dernier. C'était un événement non partisan. Je remercie les membres du personnel, le ministre, la ministre des Agricultures et d'autres gens qui ont contribué à cet événement. Donc, après deux et trois heures. Les agriculteurs de produits bovins et d'autres agriculteurs ont offert leurs pro, leur, leur produits. Il faut continuer à le faire. travail pour les collectivités et je remercie les trois parties de l'opposition. Les représentants qui étaient présents, j'ai vu, je les ai vus. Alors, je veux encore une fois les remercier de leur participation et leur présence à ce programme. Merci. Conformément à l'ordre 30A, la députée d'Ottawa-Ouest a offert son insatisfaction suite à cette question à la ministre de la Santé. Plutôt, Quant au service de la santé, ce sujet sera débattu demain suite aux affaires publiques. Les députés, nous avons un vote différé concernant la motion de clôture sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 60, loi visant à modifier et à édicter diverses lois en ce qui concerne le système de santé. Convoquer les députés, nous aurons une sonnerie de cinq minutes.